Bonjour à tous, on va passer aujourd'hui de la 2D à la 3D, puisqu'après avoir vu les formules d'air, on va maintenant voir les formules de volume, avec le volume du cube et du parallépipède rectangle. On va commencer par la figure la plus simple, le cube. Ben, C'est tout simplement côté fois côté fois côté, autrement dit côté puissance 3, côté au cube.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 Le volume, c'est la multiplication des trois longueur fois largeur fois hauteur. Par exemple, pour notre salle de classe, on avait pris des mesures, on avait trouvé une longueur de 10 mètres, une largeur de 7 mètres, une hauteur de 3 mètres. Donc le volume, on multiplie les trois ensemble et on trouve 210 mètres cubes. C'est bon pour vous Seulement deux formules à connaître. Le volume du cube, côté fois côté, fois côté. Le, le volume du parépipède rectangle, longueur fois largeur fois hauteur peu à apprendre, faites-le bien, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.